qui en a expliqué ce qu'était le stress. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment essayer de déstresser, comment lâcher prise, comment se détendre et surtout euh, se préserver du stress. Alors, en premier lieu, il faut savoir que le stress ne peut pas toujours être éliminé. Je veux dire, il y a plusieurs types de stress. Par exemple, quand on est dans une situation d'embouteillage, on est dans les bouchons, on est en voiture, ok, on ne peut rien faire pour accélérer le temps. Étant donné que stresser ne va rien arranger là tout de suite, ça va, vous n'allez pas avoir une idée de qui va vous permettre de vous échapper des embouteillages euh, essayez de vous détendre honnêtement c'est très facile à dire je l'entends bien mais je sais pas essayer de penser à des choses auxquelles vous devriez penser depuis longtemps essayez de mettre de la musique de vous amuser Essayez de ne pas être toutes les cinq minutes à râler parce que vraiment c'est pénible pour vous comme pour les autres et je peux vous assurer que vraiment ça ne vous aide pas et faire des erreurs, c'est pas grave, hein. contrairement à ce qu'on nous a toujours inculqué, ce n'est pas grave, l'erreur est humaine, vous faites des erreurs, c'est rien, vous ferez mieux la prochaine fois. Donc travailler la tolérance au stress, c'est pas évident, mais c'est possible. Bien sûr, les maladies qui sont physiques nécessitent l'expertise d'un médecin et un traitement qui sera adapté. Si vous avez des réactions comme de l'eczéma, n'hésitez pas à consulter un médecin, à vous faire soigner pour ça aussi. Le fait de travailler sur soi pour essayer de diminuer le stress ne va pas tout arranger du jour au lendemain, ça va prendre du temps, accordez-vous ce temps. Il y a plein de bienveillance dans mes paroles, c'est absolument pas du jugement que je fais, absolument pas, j'essaie pas de vous culpabiliser pour ce que vous ressentez, tout ça c'est normal, ressentir du stress c'est normal, et c'est ce que j'essaye de vous dire depuis le début de la vidéo. Ne soyez pas dans la culpabilisation, surtout pas. Et n'oubliez jamais que l'important ce ne sont pas les erreurs que vous avez commises hier, c'est plutôt ce que vous en ferez demain. Alors les solutions contre le stress. On arrive enfin au sujet principal, il y a des techniques que vous connaissez forcément. La relaxation, des techniques de respiration, la méditation, la sophrologie, l'hypnose, le yoga. Les sports non violents comme la gymnastique par exemple la natation, la marche, le jogging ou encore l'art Thérapie. Je passe rapidement sur tout ça parce que c'est pas le sujet principal de la vidéo. Par contre, on y reviendra certainement. D'ailleurs, Hélène, qui tient la chaîne avec moi, compte faire des vidéos de méditation guidée, éventuellement aussi de yoga, donc surtout, restez là. Vous aurez certainement ce genre de choses qui peuvent vraiment vous aider à déstresser. On vous donnera des clés petit à petit tout au long de la chaîne. Là, j'essaye vraiment de réunir toutes les solutions. Vous faire plaisir, ça paraît bête comme ça, mais c'est très important. Sortir, profiter, balader voir du monde, euh, voir un film au ciné, profiter en tout cas de faire une pause, et surtout vous ancrer dans le moment présent, c'est-à-dire essayer d'aller vous balader, profiter de l'air que vous respirez, profitez de la nature, profitez de ce que vous voyez, en faisant le vide dans votre esprit, et ancrez-vous dans le, dans le présent, et surtout dites-vous, il n'y a rien d'autre que le présent il n'y a, a que ça qui existe aujourd'hui. Le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas. Essayez de faire ça régulièrement. Je ne sais pas, une fois par semaine, accordez-vous un moment comme ça, une heure, deux heures, peu importe, où vous allez sortir comme ça et vous ancrer dans le présent. Et au quotidien, essayez, par exemple, 3 à 5 minutes, deux trois fois par jour, vous essayez juste un moment de stopper tout. Vous vous isolez, vous êtes dans votre monde, vous restez dans le moment présent. Ok, il n'y a rien d'autre que le présent je pense pas à l'avenir, je pense pas au passé. Et puis il y a moi aussi, essayez de ressentir vos émotions, essayez de vous touchez, alors ça paraît bête comme ça, mais essayez de ressentir vos sensations, ce que votre corps ressent. Essayez de profiter de respirer, de sentir le bien que ça vous fait quand vous inspirez, le bien que ça vous fait quand vous expirez, vous expirez du mauvais, vous inspirez du bon. Essayez juste de vous détendre. L'espace de 3 à 5 minutes, je pense que malgré vos agendas super remplis, vous devez trouver 3 à 5 minutes par jour minimum. Avant de dormir, si vous voulez le matin en vous réveillant, d'être toujours. Toujours dans le mouvement, toujours la tête dans le guidon, comme on dit, c'est pas bon du tout, hein. il faut vraiment s'accorder des pauses, le cerveau a besoin de repos, sincèrement. Et si en plus vous faites des insomnies, <rire> le cerveau il doit toujours toujours cogiter, ça doit vraiment être très fatigant. Parlez aux autres aussi, et à vous-même, même si, si vous n'avez personne pour vous écouter, parlez à vous-même sincèrement. Parler, communiquer, c'est le meilleur moyen d'évacuer et de s'exprimer. Alors essayez de ne plus râler, et modifiez ça par le fait de communiquer. Par là, un psy aussi, ça peut aider. Il n'y a pas de honte à voir un psy. Hein. Et voir un psy, ça vous aide vraiment beaucoup à remettre vos idées en place, à vous réorganiser un petit peu dans votre tête. Et puis réussir à avancer. Et la... En général, le psy va vous guider, vous donner des pistes pour que vous puissiez faire le travail. Mais bien sûr, attention, c'est à vous de faire le travail. C'est pas le psy qui va vous donner des solutions miracles. Autre conseil aussi, essayez de ne pas vous mettre la pression. C'est un cercle vicieux, ça. Si vous stressez, ce pas grave. C'est normal, encore une fois, ça nous arrive tous. Juste... Le fait de vous en rendre compte, rien que ça, c'est une grosse partie du travail. Et aussi, regardez ce que vous avez accompli au lieu de voir ce que vous n'avez pas fait. Pourquoi vous regardez les choses qui n'existent pas Je ne l'ai pas fait, donc ça n'existe pas. Il n'y a même pas lieu d'en parler. Regardez les choses que vous avez faites. J'ai fait ça, j'ai fait ça, ça m'a apporté ci, ça m'a apporté ça, j'en ai tiré ça. La prochaine fois, je ferai mieux parce que là, j'ai fait deux trois erreurs, etc. Soyez fiers de ce que vous avez accompli et ça vous aidera ça à aller de l'avant et à vous motiver à faire plus et à voir plus grand. Soyez Positif, ça c'est une phrase qu'on entend souvent et hein, qui veut peut-être plus dire grand-chose du coup aujourd'hui. Moi ce que je veux dire par « soyez positif », c'est « ayez ne serait-ce que des phrases positives ». Ne voyez pas négatif, ne dites pas « je ne suis pas ça et ça me désole ». Non, dites « je suis ça » ou encore « je veux devenir ça ». Dire je ne suis pas pompier alors que je rêvais de l'être, si on transforme la phrase en disant je veux devenir pompier, ça change tout, ça change toute l'intention. Et c'est une phrase qui elle est pleine d'ambition et qui n'est pas négative ou fataliste. Et être positive ça revient aussi à assumer qui on est. Ne dites pas je ne suis pas organisée, dites je suis improviste. C'est cool d'être improviste Cherchez toujours la qualité qui est en rapport avec votre défaut, ça aussi. Vos défauts, déjà, ça fait partie de vous, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, mais je vous jure qu'en cherchant bien... Vous devez trouver une qualité à votre défaut. Bannissez vos peurs irrationnelles aussi. On a tellement de peurs qui ne sont pas fondées. Il y a des études qui prouvent qu'on a 10% de nos peurs, même pas 10% qui sont vraiment fondées. Donc dites-vous que 90% des choses que vous envisagez, dont vous avez peur, en réalité, ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'une peur réelle et qu'est-ce qu'une peur irrationnelle Une peur réelle, c'est par exemple si une voiture vous fonce dessus. Là, vous avez raison d'avoir peur. Il y a un réel danger. Ou alors si vous avez un animal qui qui vous fonce dessus et qui montre vraiment des signes d'attaque, là aussi vous avez des raisons d'avoir peur, et donc de réagir. Aussi si quelqu'un lève la main pour vous frapper par exemple, là c'est pareil, la peur va vous permettre de réagir, enfin le stress que ça va provoquer va vous permettre de réagir. Ces peurs là sont utiles, donc je ne dis pas qu'il faut se défaire de toute peur, il faut juste savoir déterminer quelles sont les vraies peurs des peurs qu'on s'invente en réalité et qui sont là pour rien du tout. Les peurs irréelles, les peurs irrationnelles, ça va être par exemple si vous avez peur d'un animal alors qu'il n'y a aucune raison, qu'il est loin de vous et qu'il montre aucun signe d'attaque ou d'agressivité. Que vous ayez une peur comme ça qui survient alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de danger. Ces peurs-là, essayez de déterminer d'où elles viennent, quelle est l'origine de ces peurs Qu'est-ce qui vous fait angoisser comme ça réellement au fond C'est pas l'animal puisqu'il est absolument pas agressif envers vous, mais peut-être que vous avez eu un traumatisme qui fait que vous avez ça. Après, on développe aussi des phobies et ça, c'est pareil, ça prend beaucoup de temps. Peur d'avoir l'air ridicule qui en général engendre le ridicule. donc... Et puis au final, se dire que le ridicule ne tue pas, essayer de ne plus avoir peur du ridicule par exemple, ça peut aider à prendre confiance en soi quand on parle à un groupe, quand on s'adresse à des gens. Se dire que ben, on s'adresse juste à des gens, il a rien de grave en fait, la situation n'a pas de raison d'être stressante pas de raison d'avoir des tensions qui surgissent ou quoi que ce soit, donc... Mais c'est pas évident, ça c'est sûr que c'est beaucoup de travail sur soi. Ensuite, j'ai aussi un conseil, c'est la musique. La musique, ça peut vous déstresser. Des musiques relaxantes par exemple, des musiques classiques ou quoi que ce soit. Après, même des musiques qui sont entraînantes et qui vous permettent de vous défouler, ça permet aussi de relâcher un petit peu, de lâcher prise, de vraiment euh, se faire plaisir, se faire une petite danse et tout ça. Et ça, ça permet d'extérioriser aussi positivement le stress. Rire, ça permet d'évacuer le stress aussi. Il y a plein de méthodes pour évacuer le stress. Il faut essayer vraiment de faire de ces méthodes votre quotidien. Et toutes ces petites choses ont un point en commun, c'est le plaisir. C'est le fait de vous faire plaisir, de penser à vous et de vous recentrer sur vous-même. C'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire parce qu'on nous a pas appris à faire comme ça. On nous a toujours appris à penser aux autres, à regarder les autres, à agir en fonction des autres. Et quand on essaye de fonctionner différemment, ça peut être mal interprété, c'est pas toujours évident. C'est une façon de faire qui est un peu différente de la norme, en tout cas de ce qu'on nous a inculqué. Mais c'est très important pour votre bien-être personnel, pour votre épanouissement. Et le stress, ça ne fait que nuire à vous, à votre entourage même. ça peut, Vous pouvez très bien reporter votre stress sur les autres et ça fait vraiment pas du bien. Vous pensez peut-être trop aux autres, mais au final, vous ne leur faites pas du bien. La dernière chose qui peut aider à diminuer le stress, et j'en parle en dernier parce que c'est pas pour moi la solution miracle, c'est pas la solution de toute façon, c'est juste un outil qui peut vous aider, mais qui ne doit être pris qu'en cas de prescription médicale. Ça, c'est très important. Il faut que vous voyez un médecin avant de commencer un traitement avec des médicaments. Alors il y a des anxiolytiques, il y a des sédatifs qui peuvent aider euh, quand on a des insomnies par exemple, on a des antidépresseurs, on a euh, des antalgiques en cas de douleur et également la psychothérapie qui va vous aider à faire un travail sur vous. Euh, le psychothérapeute va vous aider, vous guider. Par contre il ne vous apportera encore une fois pas de solution miracle. Il faut vraiment s'accorder le temps pour ça et euh, c'est du travail à long terme qu'il faut faire au quotidien et pareil si vous avez un traitement médical qui vous est prescrit, ça va pas faire le travail tout seul seul. Euh, si vous prenez les antidépresseurs et que vous, vous attendez comme ça, ça va pas passer tout seul. Et on a peur du changement encore une fois, hein, mais c'est encore une peur irrationnelle parce qu'après coup, avec du recul, on se dit « Ah bah c'est bien que ça ait changé au final ». Et ça aussi, le changement, c'est important. Il faut euh, réussir à évoluer constamment. J'espère que tous ces petits conseils vous aideront à ne plus stresser, à lâcher prise. Mettez un petit pouce, euh, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, soyez heureux et surtout, n'oubliez pas, le but de notre existence, c'est d'apprendre et d'évoluer constamment.